parce qu'il pleut, alors quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillou égrené, il se prend des pour dans le pied, dévisager des bonnes lourdes bien fermes, à faire pâlir d'envie, Tijuda sous la douche Mateur. bien décorné, on n'a pas le choix de s'en prendre une bien bonne, mais une bien cuite, un petit feu au petit four à crème migratoire, pour bientôt froisser cellulaire, à frissonner au coin d'une épaule, mais le temps pour trop vite, à courir tout des quand quand on y pense, on le revient jamais Alors on frissonne comme on peut En en d'ennui ou contre un limonaire, faute de binaire En limonade à zéro, temps ou tempo désarticuler les gars, et créner les arpèges Sur un coin de bois de lit de haut en bas Récréer sa pose face à la retournée directe en plein Dans la gueule Il le dans la gueule Alors on se fout. La assaisonne les hommes, quand on a tout le on ne risque plus rien de perdre Même si c'est une avalanche au coin de l'œil, des goulinés orbite spéciale De sous la paire, de sous la paire Une merde qui flanche à deux balles pour crever dans rire, à s'en remettre une belle en tête Alors l'hôpital n'est pas loin, c'est lui qui vient à toi Le cerveau raccourci se fait des cheveux blancs sur tous à la ligne Des emplates à poil de Noël, sur pile pas caline À l'obsolescence programmée à faire trahi d'horreur, ratibois et ratiboiser de la cervelle les entubés de l'esclavage moderne Sur la faillite du fond des plonges laminées, Bien mal aimés, bien sacs Pour par dire rêche, en toute sobriété Alors il pleut, salut Les de la gouttière en très Faut qui pleuvoir, c'est comme la nuit au fond des âges Ça ne se répare pas Ça s'oublie sans doute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 la contrainte qui serait renvoyée de la vie à vie D'extinction programmée avec la vie D'extinction programmée mal dans un grand bouillon A la boule de couleur décharnée Voilà c'est tout alors Il boule Et quelqu'un qui tourne C'est comme un caille Attention à la voile, à la à la à la voile, à tu à la voile, à la voile, à la voile, à tu dis à la voile, la le respect la voile, à la voile, à la voile, la à la à la Contre, Charles, je comprends pas ce que tu dis, le corps, sonant et trébuchant fièrement baissé pour en faire ressortir le non-fer dans la forêt, mais qu'est-ce que tu te racontes Ah, la for R. Attends Charles, pourquoi tu dis la foireuse être du qu'il faut tout le temps se farcir Mais j'aimerais bien, une fois pour tout, m'écarter de la pensée sur un tripélium. Ouais Tu parles tout un travail Charles Attends, ah, Sergi, pourquoi tu dis que tu es un dingue au travail mais putain, j'en ai marre, tu serais petit à mes couilles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 le... C'est normal, c'est un canard, c'est un canard jaune. Putain, il y avait une copine qui en avait eu dans, dans sa baignoire, le canard, c'est la même chose. En tout cas, aujourd'hui, oui, Aujourd'hui, il fait meilleur à l'intérieur des studios avec Sidi aux manettes. Yo, Sidi euh, Que Confin Vous oui les graves. Restez confinés, confinés, restez confinés, confinés.